Bonjour à vous les amis, <rire> bienvenue sur ma chaîne de Tarot des 5 soleils. Bien écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne semaine étant donné que nous allons voir là maintenant donc les énergies de la semaine du lundi 26 novembre au dimanche 2 décembre 2018. Aïe aïe aïe aïe, on arrive bientôt à la fin de l'année, cette fin d'année qui... Nous, va nous apporter tellement de choses, tellement, tellement de choses, tellement de bouleversements. On y vient, on y vient, comme ça, petit à petit. Hein? Alors, bah, je vais mettre un petit peu d'ordre et tout, parce qu'il faut que je tire mes cartes maintenant, donc pour vous. Euh, eh bien, d'abord, avant de commencer, disons, ce, ce tirage, donc, je voudrais remercier toutes les personnes... Euh, non seulement qui like, mais qui euh, me laisse un petit, un petit mot, un merci, un coucou. Si vous savez à quel point euh, ça fait plaisir, hein, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Vous voyez, tout d'un coup, l'écran devient vivant, il y a un inter, hein, il y a une communication, voilà. Et c'est vraiment, euh, vraiment agréable. Hein. Croyez-moi, c'est vraiment vraiment agréable. <rire> Bien. Alors, euh, concernant, disons, euh, si vous voulez recevoir mes vidéos euh, dès leur sortie, euh, c'est facile. Donc, euh, vous abonnez. Il y a la petite cloche de notification. Vous savez comment ça fonctionne. Et automatiquement, vous êtes, euh, vous êtes tout simplement averti. Bien. Alors. Quelle va être la carte gagnante, donc, de la semaine. Qu'est-ce qui va nous sortir, là, cette semaine, en premier, comme, euh, comme, euh, on va dire, euh, comme énergie, avec tout ce qui se passe, hein, oui, c'est un petit peu glauque, glauque, glauque. C'est normal, il y a Neptune là qui tape très fort en ce moment. Alors, on ne sait plus trop à quel sens se vouer, surtout que, sachant que Jupiter est extrêmement fort maintenant dans son signe, le Sagittaire, ça force donc le poisson à sortir de sa torpeur et à ouvrir les yeux. Euh, le poisson, c'est un petit peu nous, étant donné que nous sommes dans l'ère du poisson, des poissons, des poissons. Alors, on est un petit peu quelque part déstabilisé par ce qui arrive. Le poisson, c'est un signe féminin à l'extrême, donc il aime recevoir et il aime être assuré. Et le propre du poisson, c'est à partir du moment où il a ce genre, disons, d'assurance, de, de sécurité, il peut énormément donner, il peut avoir une endurance inouïe, mais comme Jupiter est là et qu'il oblige, nous oblige quelque part la population à ouvrir les yeux, à plus être endormi, c'est un signe de... Vraiment, c'est un signe, ça signe quelque part euh, la justice et l'équilibre qu'il y a entre euh, les gens. Donc voilà, vers quoi on tend et ça, c'est donc naturellement la toile de fond. Hein. C'est pour ça que je vous la... je vous la... remémore... Hein. Bien sûr, j'en parle souvent. Ah ben alors, la justice avec la balance. Voilà, la toile de fond. Alors, qu'est-ce qui va se passer Là, disons, en, première, en premier en premier front, qu'est-ce qui nous arrive Le signe de la balance. avec Marqué avec le roi. Le roi, donc, hein, c'est vraiment... Eh bien, tout simplement, euh, il veut savoir, disons, il y a une énergie, disons, qui plane, et qui réclame, disons, un équilibre, une harmonie, qui réclame, disons, euh, le dialogue, l'ouverture. Euh, ça, sur plusieurs plans, hein? toujours. Le roi, il ne fonctionne pas que sur un plan, il fonctionne, disons, sur plusieurs plans. Alors, dans le point de vue, disons, ça, ça tape pour le sentimental, ça tape naturellement par rapport au spirituel, disons, les grandes aspirations, à quoi j'aspire et tout, euh, moi également, disons, ma santé, euh, c'est aussi le voisin, est-ce qu'il me casse les pieds, pas les pieds, euh, c'est tout ça, disons, qui arrive et qui est remué là, euh, directement, disons, avec le... On dirait qu'il est en train de passer tout en revue. Donc là, les énergies, elles sont extrêmement, disons, nerveuses, quelque part. Il n'y a rien qui est lâché, hein. tout est passé en revue. Il n'y a rien de spécial, ça, ça, ça n'appuie sur... Euh, ça ne met jusqu'à présent, disons, aucune... Euh, on ne peut pas savoir. Avec une première carte comme ça, on ne peut pas savoir. Je veux simplement regarder la deuxième carte pour ne pas, disons, partir dans euh, quelque chose de trop spécifique étant donné que les énergies soufflent pour tout le monde. Mais là, voyez-vous, j'ai l'impression qu'il y, de... y a une espèce de retour. C'est bizarre. On dirait qu'il y a une espèce de retour. Là, c Pourtant, c'est une carte qui s'élève. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce... ça, C'est une... une... simplement une sensation personnelle. Hein. Euh... On va voir avec les autres cartes, mes amis. On va voir avec les autres cartes ce qu'elles nous disent. Ben, la Lune, euh, changeante, c'est la Lune, c'est k donc euh, voilà, il y a effectivement euh, un regard qui est mis euh, sur euh, tous les plans de la société, euh, tout qui passe, hein. les gosses, euh, à ce niveau là ce euh, niveau-là, le frigo, euh, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et, euh, tout est passé en revue quelque part, c'est une carte extrêmement féminine. Donc, euh, avec une mémoire extraordinaire hein, qui n'oublie absolument rien de ce qui a été donné, de, des efforts qui ont été fournis. Et à nouveau, je, je, c'est une carte qui signale, disons, euh, vraiment euh, la justice. Il y a vraiment une, un besoin peut-être de, de reconnaissance qui va souffler et tout. Là, euh, je vois malgré tout euh, qu'il y a un, un aspect assez particulier euh, concernant l'argent. Euh, ben déjà la lune c'est l'argent, d'accord, mais d'autres choses me disent, me font dire ça aussi. Et cette semaine euh, sera marquée, disons, par euh, l'argent. Qu'est-ce qu'il y a dans le compte en banque Qu'est-ce que tu as dépensé Qu'est-ce qui s'est passé Où est passé cet argent Il va y avoir des notions où on aura l'impression de pouvoir s'en sortir que si on a quelque part de l'argent, de l'argent en main. Alors que cette carte-là, là, là jusqu'à présent, je reviens, je reviens dessus, avec le roi... <cười> est une carte qui est un peu plus euh, spirituelle, les deux maintenant en même temps, hein, ça maintenant on repart sur, sur deux où il y a une forme disons malgré tout de confiance euh, retrouvée en disant euh, non mais de toutes les façons quoi qu'il en soit le temps passe et le temps passe il change mais il nous apporte malgré tout toujours des solutions donc il y a une forme euh, de très euh, très optimiste, mais pur, pur à la fois, euh, dans le sens, euh, et confiance à la, en, en, en la vie. Hein. Voilà, donc on, on revient, donc on redescend, disons, à avec cette notion-là, disons, beaucoup plus douce, en disant, mais non, quoi qu'il en soit, on est toujours allé au bout, ça a toujours fait... Euh, ça a toujours fait la, la route, de toute façon, c est, c est, voilà, donc il y a vraiment un, un retour à soi, une espèce de confiance, hein. euh, retrouvée en même temps, il y a une peur, il y a une panique, et on retrouve en même temps, disons, la confiance, hein. donc là, si je comprends bien, euh, mes cartes, ça va être, euh, déjà les énergies, elles arrivent avec des « pac pac »« pac pac »« pac pac, pac » Ça ne sera pas vraiment linéaire. Euh, ça ne sera pas linéaire. Voilà. Il y a, il y a, on dirait qu'il y a des espèces de un petit peu de coup de panique comme ça euh, tout au long de la de la semaine de remue. Hein. Allez, on va aller voir donc euh, encore une autre carte hein, majeure. Donc, il faut qu'elle fasse parler ces deux là naturellement. Ah, bah, ben, décidément, il n'y ben, a rien à faire. Hein. Là, on est marqué sur la justice. Là, on est marqué sur la justice. On est marqué par la justice, hein, mes amis. Voilà, là, c'est la carte « La Providence qui porte... La planète Jupiter, Jupiter c'est la planète à nouveau de la justice, je vais arrêter de balancer mes mains comme ça, voilà, qui porte la, la vraiment la, la, la carte de la justice également, donc Jupiter, Jupiter arrive là naturellement Jupiter c'est extrêmement disondable, il est d'un grand secours, mais c'est bizarre ça, j'en ai parlé quand même à l'avance, disons de ce côté justement euh, peur, glauque, et puis euh, le soutien malgré tout de Jupiter qui, euh, qui, qui t'oblige quelque part à, à regarder euh, ton, ton quotidien, à ne pas fuir ton quotidien, mais en même temps euh, garder confiance, être euh, bien, bien dans la vie, c'est-à-dire poser harmonieux la balance. C'est l'harmonie, c'est la diplomatie. Donc, ce besoin de ne pas aborder la vie avec violence et de trouver quand même des terrains d'entente harmonieux. Et de faire confiance, de s'adapter naturellement avec la lune, elle est changeante hein, naturellement. Et donc, de s'adapter, disons, aux différents mouvements, disons, de la semaine, qui sera un coup pic ploc un coup un ploc un coup pic ploc Et là, Jupiter vient en grand secours. Euh, je pense que, donc, dans ces conditions, il peut y avoir des, des aides, des aides d'amis également, euh, de façon à pouvoir régulariser, on va dire, un petit peu ces... Euh, saute d'émotions. Euh, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions cette semaine. Beaucoup d'émotions. Euh, voilà. Les énergies, elles sont, euh, on va dire, très euh, sensibles. Elles sont à fleur de peau. Elles ont vraiment... Euh, elles réclament de l'amour. Elles réclament beaucoup d'amour. et eh bien, dis donc. Hein. Hein Là... Apprend des choses quand même. Ben oui, je comprends les gens. Tout le monde, mes amis. Ah. Ben là c'est le signe du poisson vous voyez qui a sauté mes mains là comme ça euh, ben, le poisson naturellement euh, avec ce 10 c'est il est il est il a un côté un petit peu euh, perdu euh, et qui a besoin énormément de soutien de façon à le renforcer euh, et à, de façon à ce qu'il soit, euh, à, à ce que nous soyons, disons, extrêmement euh, euh, combatifs et nerveux, de façon à ne pas, pas se noyer, disons, dans une, dans une, une goutte d'eau. Mais c'est fort possible, disons, qu'il y ait ce genre euh, de sensation cette semaine. Alors, donc, on a sorti le poisson, la cassotée confusion. Eh bien, euh, le corbeau, ah, le corbeau c'est, là on va dire que c'est le signe du verso, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Voilà là le dialogue, attention, les lumières, donc euh, lumière, lumière, lumière, lumière, lumière, lumière. Moi, je là, les énergies, de toutes les façons, euh, quelque part, elles répètent ce que j'ai déjà dit en premier, mais en mineur, hein, avec les cartes mineures, là. Voilà, tout simplement, c'est une espèce de, de redite hein, où on te dit il y a beaucoup de combats, malgré tout, il y a un esprit extrêmement combatif derrière. Donc, euh, c'est il y a des hauts, il y a des bas, il y a des discussions, il y a vraiment euh, beaucoup de, de remous, euh... L'impression de plus rien comprendre, et puis après naturellement de ressortir, mais par contre, à chaque fois, là par rapport à mes cartes, euh, je vois par exemple au, par rapport aux planètes, vous voyez, j'ai des cartes qui euh, marquent euh, l'intelligence, il y a Mercure, donc euh, être intelligent avec vraiment, c'est une question de discussion, voilà. Lorsque vous avez une discussion avec quelqu'un par rapport à ses énergies, hein, je veux dire, je vais faire le résumé là, parce que vraiment, si vous avez une discussion concrètement, si vous avez une discussion avec quelqu'un, euh, restez sur des bases solides euh, et intellectuelles. Évidemment qu'il va y avoir des remous. Mais les remous, si l'émotion euh, prenne le pas. Euh, l'autre ne comprendra même plus ce que vous êtes en train de dire et vous, vous ne comprendrez même plus le dialogue de l'autre et donc ça va faire un, un discours très pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, de, euh, voilà, bec contre bec et tout, donc ça, euh, non, je, je je vous le conseille pas. Mais par contre, les cartes, positivement, vous disent que si... Euh, disons on utilise justement cette énergie qui est immense et je vois beaucoup de Jupiter par, par contre derrière parce que je ne vais pas vous les raconter les cartes pour, euh, mais par contre il y a beaucoup disons de, euh, il y a une aide euh, très forte de la planète Jupiter qui arrive dis, donc dans l'énergie de cette semaine par rapport aux cartes ça je peux le voir hein. ici vous voyez il y a une carte jupitérienne Là, à nouveau, regardez, là il y a une carte en bas, c'est jupitérien, voilà, et là, bon, bah, c'est Mars, Mars, donc, euh, le combat, donc, quelque part, euh, s'il y a des affaires de justice, s'il y a des affaires euh, de, de prise de bec ou quoi que ce soit, redescendez, redescendez, ne tombez surtout pas dans l'excès euh, de moi, je parle le plus fort et moi, je sais le mieux et tout, etc. etc. Arrêtez surtout de compter les boutons parce que, attention, le côté féminin là, il compte les boutons donc, alors là, on s'en sort absolument plus qui c'est qui a commencé, etc. etc. C'est plus possible. Là, c'est plus possible. Moi, je, je resterai, disons, extrêmement euh, calme avec un esprit observateur, naturellement, avec beaucoup de discernement, de façon à pouvoir observer euh, donc et vivre cette semaine, malgré tout, euh, cette semaine, là, euh, dont les énergies ont l'air quand même euh, très controversées. Euh, retour de vague, boum, boum, boum, boum. Quand c'est comme ça, il faut rester calme. Alors, malgré tout, on va aller chercher... Bien que je vous ai déjà donné des petits conseils, on va aller chercher la petite carte de conseil. Hein? La carte de conseil pour terminer. Donc, ce tirage-là sur les énergies de la semaine. Hum? Donc là, maintenant, je reprends mes majeurs, naturellement. Et je vais voir un peu le comportement... Connaissant ça, qu'il faut adopter. Eh ah ben, ah ben, pas mou du tout, du tout, du tout, puisqu'on part avec, disons, à, à, quelque part, un comportement bélier. Alors le bélier, vous savez, vous avez le bélier nerveux et le bélier qui a de l'expérience, hein le bélier qui a de l'expérience c'est une personne qui est généreuse, qui est à l'écoute euh, qui est même capable disons euh, d'accompagner euh, les gens, de les guider même euh, donc il y a un esprit là martien on va dire, bien évidemment que j'avais retrouvé ici avec euh, le Verseau euh, mais par contre, regardez, le verso, euh, par rapport à ça, il est trop euh, sur euh, l'intellectuel. verso, c'est un signe intellectuel. Intellectuel, c'est-à-dire euh, spirituel, froid. Et là, on vous conseille euh, quand même, euh, moi je vous avais, au vu des cartes là, j'avais dit de rester en retrait et, et quelque part de regarder ça comme si... Ça ne vous appartenait pas, le problème, si les énergies, elles planent sur vous, elles foncent dans cette direction, comme on l'a expliqué. Et là, malgré tout, la carte, disons, conseil, euh, arrive avec ce bélier euh, qui, qui te dit, « Ben, attention, utilise, sois prêt, de toutes les façons, à passer une bonne semaine, parce que le bélier, c'est un signe qui est extrêmement, disons, actif, euh, marrant, sportif, volubile, dynamique, hein, voilà, et puis vraiment, c'est euh, vraiment, ça peut être vraiment l'excellent copain, l'excellente copine quelque part et tout, euh, voilà, qui vous lâche pas dans une sortie et tout, donc vous voyez, il y a un côté, disons, énergie de la semaine qui plane là, comme ça, où il y a quand même une très belle énergie de soutien et qui vous encourage donc à adopter ce genre de comportement euh, franc, optimiste et tout. Naturellement, en prenant compte derrière de tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire il ne faut pas être, disons, euh, euh, partir dans la dépression ou se laisser baler. Euh, c'est clair que le, le, le bélier, euh, avant de le déstabiliser, ouh, hein, on sait bien, hein, c'est quelqu'un, euh, ouais, c'est des gens qui sont vraiment sûrs d'eux, tellement qu'ils en sont parfois intrépides. Donc on a vu que dessous on disait « soit sois pas intrépide ». Mais par contre, la carte conseil te dit « aie confiance en toi ».« Eh ben alors voilà, elle n'est pas belle la vie ». Hein, on a donc une, une énergie qui est brin de balai, mais on a un bon conseil, euh, la bienveillance, la chaleur, la confiance en soi. Et puis, ma foi, la semaine, elle se passera comme elle se passera de toutes les façons. Elle se passera hein, comme les autres de toutes les façons. Hein. Alors, avec bonheur, avec bonheur, hein, mes amis, alors... Euh, J'espère que cette vidéo vous aidera euh, à bien profiter de la semaine. Alors, euh, bien sûr, n'oubliez pas notre rendez-vous du vendredi hein, pour les énergies de la semaine. Et puis, à tout de suite sur mon site, si vous désirez avoir naturellement une consultation ou découvrir tout simplement euh, mes services. Euh, donc mon site euh, tarotdescinqsoleil.com tout simplement mes amis je vous like hein.